de me voir il y a, il y a cinq secondes sur, sur l'autre room. Donc là, hop, on va lancer la conf suivante avec Julien Soleil à vous. Donc, vous connaissiez tous le dilemme entre le coût, le délai et la qualité d'un projet. Euh, où il est généralement convenu qu'en en choisissant deux, on peut forcément ne pas avoir la troisième. Euh, Aujourd'hui, euh, Julien va vous proposer un nouveau choix, si c'en est un, qui est tout aussi important, c'est... Le triptyque éthique, data, performance. Et Julien, la parole est à toi. Je coupe mes slides. Tu peux partager les tiennes. Merci. Euh, ben, merci. Euh... Alors attendez, hop, je vais baisser. Ça. Et, ah et voilà. Forcément, ça foire. Euh... Ça les fait démo. Il n'y a pas de souci. ça obligé. Hop là. Euh... Donc. Euh, donc le critique, okay. oui, data, éthique data performance euh, Grosse question s'il en est, surtout en ce moment euh, Avec tout ce qu'on qu peut voir euh, Avec les affaires autour des GAFAM Même des lois de surveillance, des choses comme ça euh, Donc euh, on va rentrer un peu dans le vif du sujet euh, Directement, bon, première chose, présentation classique et traditionnelle moi, je m'appelle Julien Soliavou, euh, je suis lead développeur chez Mindosa, qui est une agence de communication. Euh, je, suis, je suis dev, euh, je suis dans le métier depuis bientôt 11 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Euh, et j'ai pu avoir la chance de passer à, par, à peu près dans toutes les structures euh, possibles et imaginables, euh, en tout cas d'activité. Euh, autant du pur player que de l'ESN ou SS2i, anciennement nommé SS2i, euh, de la régie, du broker, enfin voilà. Et là, aujourd'hui, je suis en agence euh, qui est un autre monde, encore une autre manière de travailler. Euh, et donc, je me, euh, je me propose de vous mettre euh, face à ce, triptyque, euh, à ce choix de triptyque, donc euh, l'éthique, la data performance, lequel des, lequel des deux on choisit sur les trois. Est-ce que c'est possible d'avoir les trois On verra, on va voir ça. Bon, mon choix est, est, est déjà fait. Euh, donc, Un petit sommaire. Les deux, on va faire un petit passe sur euh, la législation, sur les données. Euh, un truc très macro au niveau mondial, en fait. Euh, pour voir, parce que tout le monde connaît le RGPD et tout, mais pour voir un petit peu ce qui se passe euh, ailleurs, euh, on va parler un peu d'indépendance numérique. Ensuite, on va essayer de définir euh, une éthique, euh, enfin, on va essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut être cohérent en définissant une éthique. Est-ce qu'on peut, est peut vraiment être parfait Et euh, ensuite, un dernier petit point sur la performance, euh, avec le laissez moi Donc voilà. Les données et la législation. Donc, le RGPD, Privacy Shield et les autres. Ceux qu'on connaît tous, le RGPD. Voilà, Merci, Sylvester. Le RGPD, le règlement, règlement général sur la protection des données, donc en fait c'est pas la RGPD, c'est le RGPD, euh, n'est pas seulement là pour donner du travail aux designers et aux bandeaux de cookies, mais il encadre énormément euh, l'utilisation des données, euh, leur persistance euh, au sein euh, au sein de l'Union européenne et ailleurs, euh, car en fait il ne concerne pas un territoire, il concerne les personnes <cười> et, euh, et donc et tous les ressortissants européens. Euh, sont concernés par le RGPD, euh, ce qui euh, implique euh, essentiellement un droit euh, au pseudonymat, pas à l'anonymat, euh, à l'oubli et euh, surtout à la disposition de ces, données, euh, de ces données personnelles en toute heure et en tout lieu et à tout moment. Donc euh, je vous fais je vous mets une slide avec la citation de la CNIL donc ainsi si vous traitez ou collectez des données pour le compte d'une autre entité entreprise, collectivité, association, vous avez des obligations spécifiques pour garantir la protection des données qui vous sont confiées et là on commence à toucher un petit point assez particulier c'est que Beaucoup, beaucoup quand même euh, d'entreprises, euh, par exemple, utilisent Google Tag Manager, euh, Google Analytics. Euh, vous allez voir, il y a Google qui revient souvent dans cette présentation. Euh, mais aussi du Facebook Pixel, des choses comme ça pour pouvoir un petit peu euh, prédire, <coughs> prédire et, euh, et, et décider de quelles vont être les, les, les évolutions futures de leur application en analysant le comportement des utilisateurs déjà dessus. Et le problème, c'est que, en termes de législation, donc la RGPD définit cinq niveaux. L'adéquation totale à la RGPD, donc, alors, il y a le niveau zéro, c'est les membres de l'Union européenne. Ensuite, il y a l'adéquation totale, l'adéquation partielle, les pays qui ont une autorité indépendante, les pays qui ont une législation, les pays qui n'ont pas de législation du tout sur les données personnelles. Donc, l'adéquation totale, en fait, il n'y en a pas beaucoup de pays qui sont en adéquation totale avec les conditions de RGPD. Voilà, et il y en a huit. Donc, le UK, la Suisse, l'Argentine, l'Uruguay, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Israël. Donc ça, ce sont les pays qui n'ont pas besoin euh, d'avoir euh, une instance de traitement ou euh, un transfert sécurisé des données euh, entre un pays, de l'Union européenne et eux. Euh, S'ils hébergent un service tiers que vous. Vous pouvez utiliser l'adéquation partielle, c'est le Canada, c'est tout. Ensuite, il y a tous ces pays qui ont une autorité indépendante à la gestion des données utilisateurs et personnelles, mais qui n'ont aucune euh, qui n'offre aucune assurance par rapport au RGPD et à la et aux réglementations de l'Union européenne sur la sécurisation des données. Euh, donc, je me dis les USA en tête parce que c'est quand même là où on va pêcher le plus de services externes, mais voilà. donc... Euh, une bonne masse. Ensuite, il y a les pays avec, la, avec une législation. Donc, en général, c'est une législation souvent étatique ou nationale, euh, mais on n'a pas plus de détails. Euh, et ensuite, il y a tous les autres pays euh, de, qui ne sont, sont pas dans cette liste, qui en fait n'ont aucune législation sur le respect des données personnelles euh, et leur, leur, leur mise à disposition. Euh, il faut bien s'entendre que là je ne fais pas non plus la promotion euh, du RGPD euh, au sens que c'est la référence et choses comme ça, mais c'est la loi sous laquelle en fait nous en tant que développeurs euh, français, euh, et là j'exclus euh, à dessein les francophones de l'extérieur de l'Union Européenne parce qu'ils ont une autre législation. Euh, donc c'est. Euh, c'est celle sous laquelle on tombe quand on doit traiter des données, euh, des données utilisateurs. Donc en fait, c'est bien d'avoir conscience euh, de quels pays en fait, euh, sont référents euh, aux yeux de la loi dont on dépend. Euh... L'idée là-dedans, c'est qu'en en fait, on l'a bien vu, euh, on ne peut pas se servir de services externes de manière aveugle. Euh, sans devoir après mettre en place euh, des spécialisations. Euh, et on en arrive à bon bah est-ce que en fait finalement ce serait pas mieux euh, d'être indépendant en termes de, euh, en termes de, de, de services d'analyse de ces données et euh, donc de ne plus être dépendant des GAFAM. Donc euh, petit point hein, c'est que c'est quand même l'ADN du web d'être décentralisé. Euh, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire avec Arpanet et chez comme ça. Euh, mais, voilà, quelques points importants sur le web. Donc, pensez pour être décentralisé. Les protocoles de transfert sont plus performants en flux direct. C'est-à-dire que, en fait, euh, c'est bien de rebondir sur un service externe qui va analyser, qui va... vous.. Qui va... Qui va agréger et ensuite qui va vous retransférer les données, mais au final, euh, vous, perdrez du, vous perdez du temps. Chose qu'on qu ne peut pas enlever au GAFAM, c'est qu'il joue un rôle prépondérant dans l'avancée du web. Hein, euh, ne serait-ce que React et, euh, React et Angular sont deux, euh, sont deux exemples assez, assez parlants là-dessus. Euh, des, des avancées sur les flux de données, les transferts, euh, sur la visioconférence, par exemple. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir tout faire transiter par chez eux. Je précise que cette conférence est forcément incomplète parce que c'est un sujet qui est énorme. Euh, je vais traiter que des alternatives à Google parce qu'en fait, dans mon entreprise, on se sert énormément de la suite Google euh, hébergée. Euh, donc, une alternative à Google Analytics pour utiliser, par exemple, Matomo, euh, qui peut s'auto-héberger, euh, on peut l'installer euh, en interne. Il, utilise, il a toutes les fonctionnalités de Google Analytics. On peut aussi d'ailleurs importer les données de Google Analytics à l'intérieur d'un Matomo pour pouvoir euh, reprendre son, son, son processus d'analyse de données. Plutôt qu'un Gmail, un Runcube qui est pareil, un client mail auto hébergé et qui a à peu près les mêmes fonctionnalités que Gmail euh, on, avait un cas, on a un cas-agence, justement, nous, avec un client qui a des vidéos promotionnelles de sa marque euh, et qui les diffuse sur son site Internet. Alors, certes, on ne peut pas complètement se débarrasser euh, et nier euh, la visibilité que peut offrir YouTube euh, ou un autre service, d'ailleurs, un autre réseau social ou autre chose, euh, plus mainstream, mais par exemple, plutôt que d'héberger les, euh, les vidéos qui vont être lues euh, depuis euh, le site internet sur YouTube, potentiellement proposer l'installation d'une instance Peertube avec de l'auto-hébergement. Comme ça, les vidéos sont sur, euh, sont, sont, euh, sont sur 20 tiers, et euh, on peut d'ailleurs euh, analyser euh, le nombre de views. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi utiliser Google Meet quand on a Jitsi, magnifique euh, Petit coup, de cœur, euh, petit coup de cœur de l'année euh, 2020, euh, pour moi. Euh, mais pas que. On n'est pas obligé... Enfin, il n'y a pas que le fait d'utiliser des, des services alternatifs qui va rentrer en jeu. On peut aussi utiliser des technos libres euh, et open source, ce qu'on fait relativement déjà beaucoup. Euh, J'ai encore oublié de changer les noms, de, les noms en dessous. Donc... Euh, PHP, pour les technologies BAC, pour, pour les technologies en termes de base de données. Mon avis personnel, c'est que c'est bien d'éviter MySQL par défaut, maintenant qu'il y en a tellement plein, qui sont libres, open source, plus performants d'ailleurs aussi, le JS, euh, je vais vous faire un aveu un peu honteux, c'est que depuis que j'ai découvert Vue.js, j'aime faire du JavaScript. Euh, donc on a Vue.js, Backbone.js, on a les 4000 autres, autres frameworks JavaScript qui sont sortis le temps que je dise cette, cette phrase. Euh, et la gestion serveur, Apache, Nginx, Kali-server, qui sont les stacks assez, assez connus. Euh, donc voilà, en fait, on n'est pas démuni, euh, on n'est pas seul. <rire> enfin, on, a, on a déjà les outils qui existent euh, pour, euh, pour, être indépendant, euh, pour être indépendant, en termes de numérique. Voilà. Un petit point. Donc euh, maintenant, euh, le, la troisième partie du triptyque, c'est-à-dire que on a vu que les performances n'étaient pas reliées forcément au fait d'être dépendant d'un gros groupe. Euh, ni, euh, et qu'on pouvait être indépendant euh, en ayant en pouvant collecter de la data. D'ailleurs, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'une data performante. Euh, mais surtout, en fait, euh, bon, bah, on va se poser une question autour de l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique euh, Quelle est notre éthique euh, voilà Donc, première chose, on se rappellera tous de la meilleure blague du XXIe siècle, « Don't be evil". voilà Merci. C'était beau comme moment, ça, quand ils nous ont sorti ça. Euh, donc, « Don't be able », ça veut dire, en fait, euh, ne, ne pompez pas tout Internet pour votre profit personnel et ne faites pas en sorte que euh, la vie privée n'existe ne, plus. Merci, Google. Euh, mais l'idée, c'est que... Euh, derrière l'éthique, en fait, c'est un choix personnel. C'est toujours quelque chose c'est toujours quelque chose de, de très subjectif, l'éthique. Euh, je vais citer quelqu'un que dont j'admire les travaux et que j'aime beaucoup, c'est Alex Carmona, euh, qui est, qui est quelqu'un d'assez asse, euh, admirable. Donc, l'éthique est un ensemble de valeurs propres à chacun. Est-ce qu'il y a un consensus possible entre son éthique personnelle, l'éthique de son entreprise, euh, l'éthique de la société euh, et ben, son activité de, de développeur euh, moi je suis plein de contradictions je travaille dans une agence de com on utilise Google, j'ai un compte Instagram euh, est-ce que, est que je ne vais, vais pas me perdre euh, au, au, dans ces choses là euh, moi ce que j'essaye au moins de faire c'est d'essayer d'aller euh, dans le sens des trois piliers du développement durable et des 17 objectifs de ce développement durable. Euh, je vous ai mis le lien en dessous, je voulais, vous l'ai fait vite. Euh, ne pas participer à l'appauvrissement des populations, euh, ne pas participer euh, à la... au développement de la faim dans le monde, euh, participer à la bonne santé ou au bien-être euh, des humains, participer à une éducation de qualité, à l'égalité entre les sexes et les genres, euh, participer potentiellement, euh, participer aussi à l'assainissement de l'eau et à l'accès à, à l'eau potable et propre, euh, éviter une surutilisation des énergies fossiles, participer euh, à la mise en place de travail décent et de croissance économique, euh, participer à la mise en place d'industries innovantes et des infrastructures, réduire les inégalités, mettre en place des communautés et des villes durables. Consommation et production responsable, le, la lutte contre le changement climatique, préserver la vie aquatique, préserver la biodiversité terrestre, défense des droits de l'homme, partenariat et, euh, parti, et ne pas faire obstacle aux partenariats mondiaux pour la paix. Enfin, ce ne sont pas des objectifs très très durs à, à atteindre si on n'est pas un, un redoutable salaud, je, enfin, en tout cas dans, à mon sens. Quoi. Euh, là-dedans aussi ceux que je vais citer ce sont les designers éthiques euh, qui font un travail assez formidable sur la réflexion en termes de design et en termes d'affichage euh, des pages web euh, c'est une association loi 1901 euh, qui ont euh, à cœur de réfléchir sur des designs sobres euh, sur euh, les nouvelles manières de naviguer sur le web euh, expérimenter, explorer euh, créer des boîtes à outils, des méthodologies euh, former les gens à, à les utiliser et aussi organiser des rencontres autour de ça euh, voilà c'est une, une initiative euh, une initiative qui prouve aussi que sobriété ne veut pas dire forcément euh, euh, moche en fait, tout simplement ça veut pas dire austérité, ça veut pas c'est juste, en fait, ce n'est pas la peine d'utiliser les choses de manière inutile, et ça fait du bien à la planète, euh, et euh, ça fait du bien à vos performances aussi. Parce que, ben bah, mine de rien, mon angle d'attaque principal, ça va être euh, la pub, vu que je travaille dans une agence de marketing et de communication, euh, je prône pour qu'il y ait moins de pub et plus de marketing en fait, euh, dans, dans mon milieu socio-professionnel euh, la différence en fait, c'est que le marketing c'est une manière de réfléchir à satisfaire le besoin d'un utilisateur la pub c'est juste afficher euh, de nouveaux produits pour créer des besoins, euh, pour, pour créer des besoins euh, artificiels Donc, euh, et là il est essentiel en fait, pour faire du marketing de qualité d'afficher, d'être sur les besoins ciblés de l'utilisateur. Et midi 20, je suis grave en retard. Euh, donc moins de pub améliore les performances. Voilà ici quelques chiffres qui datent un peu. Il date de 2016. Et vu que euh, l'envahissement de la pub sur le web a encore un peu grossi. Euh, donc une publicité met en moyenne 56 requêtes réseau. à émet en moyenne 56 requêtes réseau Google en a supprimé 1,7 milliard euh, parce que ça respectait pas ses règles à eux leurs règles à eux, et l'utilisation d'un adblocker euh, euh, accélère d'environ 113%, donc en fait, ça réduit de moitié euh, le temps de chargement d'une page. Euh, voilà. La publicité ciblée, après, on peut, on peut en parler. Euh, c'est vraiment le pire euh, pour moi, c'est la pire des pratiques, parce que de toute façon... Euh, ça, ça, ça enlève la confiance de l'utilisateur euh, là-dedans c'est très, orient, très orienté au, au niveau de mon métier euh, et de, justement du, de, ce, euh, de ce twist mental que j'ai dû faire euh, mais voilà en fait euh, ça pollue le message initial c'est très peu pertinent en fait souvent la publicité ciblée euh, l'exemple typique c'est vous achetez un lave-vaisselle et puis après on va vous donner des euh, pub de la V7, mais je m'en fiche, j'en ai déjà un. Voilà. Donc, et le mieux, en fait, c'est d'avoir une UX qualitative, sobre, euh, qui augmente la perception du message que vous voulez faire passer à votre utilisateur, qui va être euh, inclusive aussi, euh, parce que, mine de rien, pas tout le monde a une super connexion avec de la fibre. Euh, pas tout le monde est capable de supporter des écrans d'affichage clignotants et euh, super, euh, super agressifs. Donc euh, voilà. Je, je vais conclure euh, là-dessus, c'est que pour, euh, pour apaiser un peu euh, la et le flux de données, il vaut mieux en fait cibler les données, euh, avoir des données ce qu'on appelle, ce que je pourrais qualifier de qualitatives, c'est-à-dire qui vont correspondre vraiment à votre métier, qui vont correspondre vraiment aux besoins des utilisateurs et pas juste essayer de d'avaler et d'engranger. Euh, un maximum de données euh, sans savoir en fait ce que vous allez en faire plus tard. Merci à vous. Non, je C'est bon Oui, c'est bon. J'essaie juste de trouver comment j'arrête de partager. Ah <rire> En bas, sur le, bouton, le même bouton de partage, tu as un, une option euh, arrêter le partage. Nice. Ah, ah. Et du coup, on a une question dans le chat de Gabriel. Oui. Euh, Est-ce que, est que le débat de la protection des données n'est pas devenu obsolète aujourd'hui euh, Quand on sait par exemple que la grande majorité des applis sur smartphone, même... Euh, des mini composants comme des menus collectent beaucoup de données. Les GAFAM sont déjà quasiment partout aujourd'hui. Ben en fait euh, la question euh, qui se... en fait là c'est une question de est-ce que euh, en fait on abandonne ou ou est-ce qu'en fait on refuse cette étape l'idée euh, en fait de en fait l'idée de collecter de la donnée n'est pas n'est pas foncièrement malveillant en soi. Euh, c'est pour moi, c'est je fais je fais un constat de feignantisme plus que plus qu'en fait euh, de on n'a pas le choix. C'est-à-dire que euh, comme je l'ai montré, il y a des alternatives. Euh, je vous conseille d'aller voir Framasoft Je vous conseille d'aller voir le site des designers éthiques. Il euh, y a sortir de Facebook.org. En fait, on n'est pas obligé euh, d'utiliser ces services-là. C'est juste non. que en fait, ils sont faciles d'utilisation. Et, euh, et ils, font appel, euh, ils font appel à du zéro connaissance. C'est très simple, en fait, de générer un code de Google Analytics et de le coller sur l'entête d'une euh, page d'accueil. C'est un peu plus compliqué d'installer un Matomo, de sélectionner son plan de tag, son plan de management, euh, son, son tag management, et des choses comme ça. Ouais, c'est un peu plus intéressant. Ils il jouent en fait, il joue sur la facilité d'utilisation pour se répandre. Totalement. Totalement. Totalement. Ok, super. Merci beaucoup Julien. De rien. Merci à vous tous et toutes. Euh, pour euh, ceux qui sont qui nous regardent, euh, du coup, on va basculer pour la pause déjeuner sur Work Adventure, où vous pourrez retrouver d'abord euh, le débrief des speakers du matin, qui va commencer euh, d'une minute à l'autre, pendant 10-15 minutes, euh, pour Toulouse, suivi du débrief des speakers de Tours. Et en parallèle, à 12h40, vous avez l'open bar qui commence, où vous pourrez échanger d'abord avec Mathieu Passneau et Benoît Jacquemont, qui sont des speakers de cet après-midi, euh, puis à 13h10 avec Loïc Cailleux et Alex rock Vous avez un créneau de méditation euh, qui commence à, si je ne dis pas de bêtises, 13h40. Et en parallèle, vous avez des tables sur le Work Adventure, où vous pouvez manger tous ensemble. Donc, je vous souhaite un très bon appétit et à tout à l'heure sur Work Adventure. Et on se retrouve pour l'après-midi à 14h. Merci à tous.